Modélisation 3 dimensions, toiture, couverture, configuration en L. Première partie, mise en place des tuiles. Nous utiliserons des tuiles mécaniques de type Gélis de 49 cm sur 31 cm. Elles sont en terre cuite, couleur peint brûlée. Pour poser cette huile, nous utiliserons des litaux en sapin traité de section 4 cm sur 2,5 cm et 2,50 m de longueur. Ces litaux seront cloués sur les fermettes. Le premier litau sera cloué au bout des fermettes à la plombe du talon. Les autres lithos seront cloués sur l'arête des arbalétriers avec un intervalle précis de 38,6 cm. Les premières tuiles dépasseront de 7 cm par rapport aux dernier rang des génoises. Nous alignerons les premières tuiles tout le long de la façade sans les fixer définitivement bien entendu. Nous effectuerons ensuite le remplissage en progressant en diagonale. Cette façon de progresser permet de régler quelques conflits qui peuvent survenir dans l'enclenchement des tuiles. Les coupes de l'arête de l'angle seront effectuées au fur et à mesure de la progression. Ce premier panneau de toiture terminé nous continuerons par le second panneau formant l'arête saillante de cette toiture. Nous mettons en place tous les lithos. Nous commencerons cette fois-ci le remplissage des tuiles par le carré de l'arête, c'est-à-dire en commençant dans l'axe du fêtage du premier panneau. Nous remplirons ensuite ce deuxième panneau de tuiles en procédant toujours de la même façon. Nous procédons ensuite à l'élaboration de la noue de l'arête rentrante de l'angle de la toiture. Cette noue sera constituée de 6 lisses de bois de 8 cm sur 2,5 cm d'épaisseur. Traité autoclave. Elles seront fixées par pointage sur les fermettes de chaque côté de l'arête de façon à former une goulotte. Une fois terminée, cette noue sera habillée par une feuille de plomb clouée de chaque côté sur les arêtes de la noue. Nous continuons ensuite par la mise en place des lithos sur le troisième panneau. Puis nous commençons le remplissage des tuiles en nous alignant sur l'arête du pignon nord face aux tuiles du premier panneau. Arrivé à la noue, nous effectuerons les coupes de façon à ce qu'elles soient alignées à 5 ou 6 cm en retrait par rapport à l'axe central de l'anneau. Puis, nous effectuons la mise en place des lithos sur le dernier panneau. Pour le remplissage des tuiles, nous commencerons sur l'arête du pignon ouest en nous alignant sur les tuiles du deuxième panneau. En arrivant à la noue, les nombreuses coupes à effectuer ralentiront considérablement notre progression. Réalisation du fêtage Pour effectuer ce fêtage, nous utiliserons des planches traitées autoclave de 16 cm sur 2,5 cm et 3 mètres de longueur. Ces planches seront installées verticalement sur l'axe des sommets des fermettes. Elles seront fixées et maintenues par des équerres respectant l'angle formé par les planches et les arbalétriers des fermettes, espacées de façon régulière. Une fois toutes ces planches mises en place, nous installons les coupes des tuiles qui permettront de couvrir au plus près de ce fêtage. Sur la cime de ces planches, nous installerons ensuite les closoirs. Ces closoirs sont constitués d'une goulotte renversée, ajourée pour permettre la circulation de l'air, et de chaque côté une feuille de plomb. Ces feuilles de plomb comportent des petits soufflets qui, après marouflage, permettent d'épouser la forme des tuiles et d'assurer ainsi l'étanchéité de ce faîtage. Sur ces closoirs seront fixées et clipsées les tuiles fêtières avec un embout sur chaque pignon. Ensuite, nous mettrons en place les tuiles fêtières collées avec du mortier fin sur l'arête sortante de l'angle de la toiture. Et enfin, nous mettrons en place le chapeau de pignon collé au mortier fin qui terminera cette toiture. Il faudra aussi penser pour terminer à coller les tuiles en façade et les tuiles de rive de pignon au mortier fin ou avec un mastic silicone adapté. Regardez aussi les vidéos précédentes « Génoise, maçonnerie, construction, explication par dessin 3D » et « Modélisation 3D d'une charpente industrielle, configuration en L ». Pour plus de détails sur les travaux réels effectués, rendez-vous sur le blog bâtir sa maison.net, rubrique, construire en brique, toiture et couverture.